Bonjour mes chers élèves de séance 1. Deuxième année primaire, euh, je vous propose encore fois euh, L'Arbre au Mou, votre livre préféré. Alors, euh, deuxième semestre euh, commence bientôt. Je vous propose euh, la suite du programme de L'Arbre au Mou. Alors, suivez avec moi s'il vous plaît. Alors, euh, aujourd'hui, où dans cette vidéo on va discuter sur euh, expression, oral et lecture, euh, expression orale et lecture compréhension, expression orale et lecture compréhension. Allons-y, on va découvrir ensemble l'activité du jour. Alors, euh, mes chers élèves, prenez votre livre, page 110. Vous allez retrouver L'Arbre à Histoire. L'Arbre à Histoire, le titre c'est En campagne des animaux d'après Cécile Laforge, collection Petit roman de Éditeur. Alors, dans ce texte, on parle des animaux. C'est le sous-thème. Euh, la protection de l'environnement, c'est le thème en général. Alors en compagnie des animaux, euh, euh, à quoi sert ce titre Il sert à établir ce qu'on appelle la relation entre nous, le monde humain, ça veut dire nous, les humains, et le monde animal. Hmm? Alors euh, en compagnie des animaux, alors ce titre sert à quoi à établir à faire euh, le lien voilà le lien ça veut dire la relation entre le monde humain et le monde animal alors euh, ce que vous voyez ici c'est une souris bien sûr hein? c'est une souris alors de quoi on va parler de ce texte on va Lire d'abord, après on va faire un petit résumé. Alors si, suivez-moi. Avec, avec mes parents, cela fait une semaine que nous avons emménagé dans une grande maison à la campagne. Il y a un jardin immense. Enfin pour l'instant. Il y a une jungle immense, des ronces, des arbres, des racinets, une remise en bois à moitié écroulée et de l'herbe, qui m'arrive aux genoux. Avant, nous habitions dans un tout petit appartement. tout près de l'autoroute. Ça change d'ambiance. C'est bien que ce matin, comme chaque matin depuis une semaine, maman ouvre les volets et s'écrie Ah, quel calme C'est vrai que même la fenêtre et les oreilles grandes ouvertes, on n'entend que le chant des oiseaux. Jusqu'au moment où je vois passer sur le carrelage de la cuisine un truc horrible. Aussitôt, je monte sur ma chaise et je hurle ou :« Au secours Au secours Que se passe-t-il »« Tu as vu un fantôme ou quoi ?» demande papa avec un grand sourire. Je secoue la tête en tremblant. Bien pire qu'un fantôme, une souris. La campagne se calme, mais il y a trop d'animaux. Des vaches et des moutons dans les champs. D'alentour, des araignées, des fourmis et des souris dedans, comme dehors. Sans compter le gros chien de la ferme, d'un côté, qui bave et me terrifie. Moi, les animaux... Moins je les vois, moins je me porte. Petit ou grand, de près ou de loin. Maman, qui ne s'étonne plus de mes crises de panique, s'interroge à haute Comment est-elle arrivée là, cette bestiole Elle a dû entrer dans la porte-fenêtre, répond papa, en replongeant dans son bol de café. Descends de Higo, et, et finis ton petit-déjeuner. Mon conseil, maman. Pas tant qu'elle sera là, je m'écris en claquant des dons. Voilà, c'est ça ce qu'on appelle ici la lecture magistrale. Vous m'avez bien suivi, je vous remercie. Alors, de quoi va parler ce texte. Quel est donc le personnage principal Oui, vous avez déjà entendu de Hugo. Alors, Hugo et sa famille habitaient déjà dans un petit appartement dans une ville, euh, près de l'autoroute, mais maintenant ils ont une maison dans la campagne. Là où il y a des animaux. Parmi les animaux, il y a de la souris. Alors, alors, bien sûr, Igo euh, n'est pas, euh, pas encore pris d'habitude pour les animaux. Par exemple, cette souris euh, a fait un grand, une grande peur à, à Igo. Alors maintenant, je comprends où habite Igo depuis quand Où depuis quand Où habitait-il avant quelle est la grande différence entre ce nouvel endroit et l'endroit où Hugo habitait déjà Et qu'est-ce que Igo n'aime pas la campagne Et quel animal fait très peur à Hugo A ton avis, Hugo va-t-il réussir à s'habituer à sa nouvelle maison et à la campagne Alors, je vous laisse réfléchir à ces questions. Et après, on va répondre et expliquer aussi quelques mots difficiles. C'est ça l'activité d'aujourd'hui concernant la lecture. Et après, on va passer à la partie de vocabulaire. Voilà. Avant de répondre aux questions de compréhension, il vaut mieux... Que je, vous, que je vais vous expliquer quelques mots difficiles. On va partager notre lecture euh, de à peu près deux, voilà, deux parties. On va commencer par la ligne 1 jusqu'à la ligne 26. D'accord Alors, euh, avec mes parents... Bien sûr, ici c'est lui qui parle, ici c'est un personnage principal de l'histoire. Avec mes parents, cela fait une semaine que nous avons emménagé dans une grande, grande maison. Alors qu'on parle. Il y a un jardin immense. Enfin, pour l'instant. Il y a un jardin immense, ça veut dire un grand jardin. Enfin, pour l'instant, il y a une jungle immense. Une jungle veut dire euh, une, une très grande forêt. Euh, une jungle immense, des ronces, des arbres déracinés, une remise en bois à moitié écroulée et de l'herbe qui m'arrive au genou. Voilà. Avant, euh, avant cela, euh, nous habitions dans un tout petit appartement tout près de l'autoroute. Ça fait dans une grande ville, ça change d'ambiance. C'est bien que ce matin, comme chaque matin depuis une semaine, maman ouvre le volet et s'écrit. Ah, quel calme. Alors, qu'est-ce que ça veut dire éménager Il dit il y a euh, que, euh, que nous avons éménagé dans une grande dans une grande maison, à la campagne. Qu'est-ce que ça veut dire éménager oh, Regarde ce mot ici éménager. Nous avons, nous avons éménagé. Quel est donc le, le sens du mot éménager Ça veut dire tout simplement changer de, de l'endroit. Lorsque nous habitons dans une nouvelle maison, on dit on vient de éménager. Lorsqu'on quitte la maison, on vient de déménager. Déménager, c'est quitter la maison. Éménager, c'est habiter dans une nouvelle maison, dans une grande maison, comme l'exemple. Alors éménager, c'est s'installer dans une nouvelle maison contraire de déménager. Et immense, immense, veut dire grand et vaste. Et jungle, veut dire grande forêt. Hein? Grande forêt sauvage, Et déracinée. Alors, il y a le mot déracinée. Hein? Des arbres déracinés. Des, Des arbres déracinés, ça veut dire arraché depuis les racines. À moitié écroulé, à moitié détruits. On continue notre, étude, notre lecture. Euh, des arbres des une remise en bois à moitié coulée et de l'herbe qui n'arrive pas qui, euh, et, et de l'herbe qui m'arrive au jour avant nous habitions dans un petit appartement de près de l'autoroute, ça change d'ambiance c'est bien que ce matin, comme chaque matin depuis une semaine, maman ouvre les volets et s'écrit ah, quel calme quel calme C'est vrai que même la fenêtre et les oreilles grandes vertes, on n'entend que le chant des oiseaux. Jusqu'au moment où je vois passer sur le carrelage de la cuisine un truc horrible. Au C2, je monte sur ma chaise et je hurle. Ça veut dire que j'écris très fort. Au secours, au secours, que se passe-t-il, Igo Tu as vu un fantôme ou quoi Demande papa avec un grand sourire. On s'arrête ici. Pourquoi Parce qu'on voit ici une, du, du suspense. Qui est donc cette chose qui passait au carrelage. Sur le carrelage, pardon, de la cuisine. Un truc horrible, d'après le ego. Qu'est-ce que c'est Alors, on continue la deuxième partie. Avec, je secoue jusqu'à la fin. Je secoue la tête en tremblant. Je secoue. J'agite la tête en tremblant. Bien pire, bien très mauvais qu'un fantôme, une souris. Alors, la chose qui est passée sur le carrelage, c'est la souris. La campagne s'est calme, mais il y a trop d'animaux. Des vaches et des moutons dans le champ, d'alentour, des araignées, des fourmis et des souris, dedans comme dehors. Sans compter le gros chien de la ferme d'à côté qui bave et me terrifie. Qui bave, ça veut dire qui la voix très fort. Moi, les animaux, moins je les vois, moins je m'emporte petit ou grand, de près ou de loin. Maman, qui ne s'étonne plus de mes crises de panique, ça veut dire s'étonner, ça veut avoir de surprise. Et ne s'étend pas. Maman, qui ne s'étonne plus de mes crises de panique, s'interroge à voix haute. Comment est-elle arrivée là, cette bestiole Cette bestiole veut dire ce, euh, ce bestiole, c'est un, un nom pour désigner un animal. Ça veut dire, ici, c'est la souris. Il a dû rentrer par la porte, fenêtre, répond papa en replongeant dans son bol de café. Descends de là, Ego, et finis ton petit déjeuner, Je me conseille maman. Pas tant qu'elle. Elle sera là. Elle veut dire la souris. Elle sera là. Je m'écris en claquant des dents. En claquant des dents. Alors, ça, ce qu'on appelle terrifier, faire très peur. Ça veut dire la souris terrifie Ego. Ça veut dire faire très peur à Ego. Alors, Ego, ici, a une crise de panique. C'est un état d'une personne vraiment très terrifiée. Voilà. Où habite Higo? Euh, où habite Higo? Higo, où habite il Et depuis quand? Alors on dit Higo habite dans une maison de campagne depuis une semaine. Où habite-t-il avant? Deuxième question. Où habitait-il avant? D'après le texte, bien sûr. Alors, Hugo habite dans une, dans une maison, dans une grande maison de la campagne. Depuis une semaine, Alors, on a dit j'ai vu ça. Alors, regardez mes chers élèves. Avec mes parents, cela fait une semaine, cela fait une semaine que nous avons emménagé dans une grande maison à la campagne, dans une grande maison à la campagne. Où habitait-il avant Avant, il habitait dans un petit appartement. Voilà. Si avant, nous habitions dans un tout petit appartement tout près de l'autoroute. Euh, mm -hmm. Quelle est la grande différence entre ce nouvel endroit, ça veut dire la grande maison, cette grande maison dans la campagne, et l'endroit où vous, avez, vous habitez, ça veut dire dans un petit appartement. Ça change de l'ambiance, le avant c'était le bruit des véhicules parce que ils ont à côté parce que la, cette, cet appartement là juste à côté de l'autoroute c'était vraiment euh, euh, euh, terrible à vivre. Hein. Avant c'était le bruit des véhicules qui passaient par l'autoroute maintenant c'est le calme. Tout, il dit tout simplement au gano. Alors la maman dit ah quel calme.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 Surtout, surtout les animaux, les animaux de la campagne. Surtout la souris, hein. le gros chien, pardon. Euh, quel animal fait très peur à eux? Oui, la souris et aussi le gros chien. Le gros chien de la ferme est l'animal qui fait plus peur à C'est vraiment le gros chien. Pourquoi Parce qu'il dit il bave. Regarde, le chien de la ferme bave. Voilà. Sans compter le gros chien de la ferme d'à côté qui bave et me terrifie. Moi, les animaux moins je les vois, mieux je m'en porte. Petit ou grand, de près ou de loin. Ça veut dire qu'il déteste les animaux de la ferme. Surtout les souris et ce gros chien qui bave de la femme. Ce gros chien de la femme qui bave. Alors maintenant, à ton avis, Hugo va-t-il réussir à s'habituer à sa nouvelle maison ou à la campagne Oui ou non Alors, il y a quelques élèves qui disent oui. Hugo va réussir à s'habituer à sa nouvelle maison, à la campagne. Il faut tout simplement avoir du temps. Et les animaux de la ferme euh, ne lui font pas peur. Et les autres, non. Euh, moi, et vous, avec cette crise de panique, je ne crois pas qu'il va réussir à s'habituer à sa nouvelle maison. À la comp et à sa nouvelle maison. Et à la campagne aussi. Je ne crois pas parce qu'il a une crise de panique. Et voilà. Chacun exprime son point de vue personnel. Alors, on passe maintenant à la partie de vocabulaire. Allons-y. Alors, mes chers élèves de deuxième année primaire, on continue avec la partie de vocale, vocabulaire. pardon, la partie de vocabulaire. Passons. J'enrichis mon vocabulaire. Alors, les mots du texte en compagnie des animaux. Première activité, c'est ça. Euh, les mots du texte en compagnie des animaux. Recopier le mot qui pourrait remplacer le mot en gras dans chaque phrase. Par exemple, une remise en bois à moitié écroulée. Une remise, une remise en bois à moitié écroulée. Est-ce que c'est... Maison à abri l'abri aux réduction. Une remise en bois à moitié écroulée. Alors, est-ce que c'est une maison à l'abri aux réductions Qui bave et me terrifie. Me terrifie, c'est-à-dire fait mal, fait rire ou fait peur. Alors, remise, une remise en bois, à moitié écroulée, une remise en bois, ça veut dire un abri. Alors, dans une forêt, il y a des abris, ça, sous forme d'une maison. Alors, on appelle aussi une remise. Une remise en bois, ça veut dire un abri en bois, à moitié écroulé On a déjà expliqué que ça veut dire écroulé Ça veut dire à moitié détruite. Qui bave et me terrifie. Alors, terrifie, qui vient du verbe terrifier. Ça veut dire faire peur. C'est pas faire mal ou faire rire. Coche la définition du mot en gras dans la phrase. Ne s'étend plus de mes crises de panique. Crise de panique veut dire quoi, panique Grande curiosité soudaine ou grande peur soudaine oui, c'est bien, euh, grande peur soudaine, grande peur soudaine, c'est pas grande curiosité soudaine, grande peur soudaine. Alors les mots des animaux relèvent tous les noms des animaux dans le texte en compagnie des animaux. Je vous laisse faire... Euh, cette tâche vous-même relève tous les noms d'animaux dans le texte en campagne des animaux. Dans la liste ci-dessous, recopiez uniquement les noms des animaux qu'on peut trouver à la campagne. Par exemple, le lion. Le lion. Jamais on peut trouver à la campagne. L'éléphant. Euh, le roca. Alors, le lion, l'éléphant, le roca, ce sont des animaux, mais ils ne se trouvent pas, se trouvent pas à la campagne. Le cheval, oui, la poule, l'âne, la chèvre, le dindon. Oui, le chèvre, oui, la poule, l'âne et la chèvre et le dindon, on peut trouver dans la campagne. Complète avec les mots suivants. Il y a domestique, qui vient de domestique, ce sont des animaux domestiques, c'est contraire de sauvage, de compagnie et sauvage. Alors, le chien et le chat sont des animaux de compagnie. Ça qui accompagne euh, euh, les hommes. La vache, la chèvre, le mouton sont des animaux domestiques. Qui se trouvent, par exemple, dans l'affaire. Le tigre, le lion, le bois sont des animaux sauvages. Sauvages. Il faut s'intéresser aussi par les synonymes. On va voir quelques activités, surtout dans la partie de sur le cahier d'activités. On parle ici des synonymes. Par exemple, lise deux phrases. Le singe est un, animo, est un animal drôle, dis-nous Non, le singe est un animal amusant, décide. Alors, un animal drôle, un animal amusant. Les deux enfants ne sont pas d'accord. Pourtant, ils ont raison tous les deux. Pourquoi Parce que drôle, ça veut dire amusant. Quand deux mots ont à peu près le même sens, on dit qu'ils sont synonymes. Voilà, comme l'exemple de drôle et amusant. Je montre ici. L'éléphant est un animal énorme. Et là, on veut dire géant. Ça veut dire très grand. Euh, ce chat est très âgé. très âgé. Âgé, ça veut dire vieux, vieux, très âgé. C'est le contraire de jeune. Alors on a rusé, attrape la poule. Le rusé veut dire malin. malin. Ce cheval est magnifique. Magnifique veut dire euh, euh, splendide. Le lapin agite ses oreilles. Agite, agite, ça veut dire remuer. remuer. Agiter veut dire remuer. Alors l'éléphant est un élément énorme, veut dire gigantesque. Un, ce chat est très âgé, veut dire vieux. Le renard rusé attrape la poule. Rusé veut dire malin. Ce cheval est magnifique. Veut dire euh, splendide. Le lapin agite ses oreilles. Agite ça veut dire euh, agite, agite, remue. Alors dans chacune de ces listes, de ces noms, il y a un intrus. Bah, par exemple, courir, galoper, trotter et tomber. Courir, galoper, trotter, c'est même chose. Galoper, c'est pour les chevaux. Courir pour les autres oeuvres, pour les autres animaux. Trotter aussi pour les chevaux. Alors courir, galoper, trotter, c'est pour euh, le cheval. Et tomber non. Ami, inconnu, camarade, copain, ami, camarade, copain, c'est même inconnu. C'est un mot bon. à Alors barrez s'il vous plaît inconnu. C'est tout à fait contraire. Ce n'est pas tout à fait contraire, mais euh, c'est l'intrus dans cette liste. Alors, intrus, c'est un mot étrange dans cette liste. Et oui, en même temps, c'est temps. Vous avez compris maintenant? Merci. Alors, c'est fini. Cette séance était vraiment très riche. Hein? J'ai vos élèves de séance. Hein? Rendez-vous donc pour les autres activités de grammaire, de conjugaison, d'orthographe et aussi correction des activités. Je vous remercie.